Bienvenue sur ma chaîne YouTube au cours de cette vidéo vous verrez euh, plusieurs euh, spécifications qui sont faites euh, grâce à des annonces faites de par du euh, à... C'est comment booster vos vues plutôt dire comment booster vos vues comment faire une abondance, comment dédier vos pages, comment appeler plusieurs personnes à regarder vos chaînes, comment faire plusieurs colonnes sur vos chaînes, comment le colonne des clics, nombre d'expressions. Tout d'abord, en commençant, vous allez dans votre vidéo d'où vous allez réussir, vous choisissez promouvoir vos pages, d'où quand vous l'avez cliqué dessus, vous arrivez directement sur une page ADS, Google, ADS. D'où vous devenez lucratif de Google et euh, vous prenez une audience vous mettez peut-être euh, des mots clairs des où vous vivez des facturations comment vous serez payé plusieurs étapes seront franchies comme vous le voyez euh, comment vous serez payé euh, si euh, vous voulez être abon plus abonné pour me voir ceci si, si, euh, pour mouvoir cela si et euh, des cours des conversations des numéros de téléphone si vous êtes communiqué par sms avoir des annonces avoir des euh, correspondance d'avoir des euh, prononciations d'avoir plusieurs ingratitudes que vous voulez. Et comment le faire? C'est d'abord faire une annonce. D'où on vous a quitté reçu des annonces comme vous l'avez toujours fait. Euh, on va vous envoyer euh, une annonce de telle sorte que vous faites du Covid-19 car nous sommes euh, à l'impact du Covid-19 euh, qui est euh, qui est euh, vraiment euh, qui a décrit une autre uh, actualité de, uh, de jour uh, qui a impacté plusieurs pays du sur sur le monde entier uh, qui n'est pas uh, du genre uh, comme plusieurs maladies qu'on a sur la protection de d'autres mères qui est vraiment uh, très sûrement mortel pour mortel pour toute personne et plus pour personnes âgées et pour toute personne qui n'est pas en attente, je vous vous appelle à rester chez vous à rester en quarantaine et créer vos quarantaines pour rester chez vous à rester à un mètre de distance avec plusieurs personnes et si vous avez un moyen de tout à vous avec une allergie tout d'abord c'est de rester et appeler un médecin proche et communiquer le votre impact de maladie et à, assurez vous que plusieurs personnes ne le prennent pas et merci de regarder cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous aimez cette page, cliquez sur la cloche de notification. Et comment alors avoir euh, détails pour avoir les détails sur vos pages Comment ça veut dire avoir les détails sur vos pages C'est que modifier peut-être vos pages ici là vous mettez les affiches euh, en camp de fin. Vous mettez euh, une affiche ici. C'est une affiche qui vous permet de euh, dédier vos pages pour qu'il puissent euh, puisse euh, être vous ici là vous choisissez peut-être que le sondage euh, vidéo please. ici là c'est pour appeler la population euh, à être actif à vos que euh, vos vos chaînes mais quand on a est ce que euh, vous posez des questions pertinentes et merci de les regarder cette vidéo et abonnez-vous merci